salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors avant de commencer deux petites infos deux petites annonces on va dire Alors euh, la première ici une chaîne Youtube Fateron underscore YT Donc euh, une chaîne que je tenais à vous présenter euh, Ça peut en intéresser certains d'entre vous euh, C'est une chaîne de gaming sur Minecraft Alors c'est pas du tout mon truc Mais euh, je tenais à vous en faire part euh, Faut savoir euh, Alors je vous, je vous en parle tout simplement Pour être honnête avec vous C'est la chaîne de mon fils qui vient de démarrer C'est un jeune euh, Et donc euh, bah, il, il a pas beaucoup d'audience Mais euh, donc je tenais à vous en parler au cas où ça peut vous intéresser donc allez jeter un oeil abonnez-vous si ça vous intéresse un petit like sur ces vidéos ça peut lui faire plaisir aussi et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à partir du moment où il est constructif c'est toujours le bienvenu alors ça c'était la première chose la deuxième chose une nouvelle formation est disponible ici euh, je, je vais la mettre en lien de la vidéo euh, pour ceux que ça intéresse donc une formation complète développeur de jeux vidéo toujours chez Udemy euh, avec 90% de réduction vous pouvez le voir alors c'est compté dans le temps et il y a un nombre alors je ne l'ai plus en tête mais euh, ce n'est pas illimité donc dépêchez-vous je crois que c'est les 10 ou 20 premiers alors en général quand je fais une annonce comme ça ça fonctionne plutôt bien euh, donc du coup je vous en parle parce que si ça marche c'est que ça vous intéresse peut-être pas tout je peux le comprendre donc ici une formation complète de 37 h et demie de vidéo. Alors attention, c'est un pack en fait de toutes mes vidéos, toutes mes formations qui sont disponibles chez Udemy concernant Unity. Donc le gros avantage pour ceux qui n'en ont jamais acheté c'est que vous aurez tout d'un coup un tarif euh, de, assez intéressant attention je vous dis il n'y en aura pas euh, beaucoup euh, en disponible donc ne, ne traînez pas si ça vous intéresse et euh, donc cette formation va évoluer je vais encore en faire des cours euh, sur Unity chez Udemy et elles vont être incluses automatiquement là dedans donc ceux qui l'auront euh, bah, vous serez tenu à jour et vous, vous aurez un, un message comme quoi justement cette formation a été mise à jour avec des nouveaux, des nouvelles sessions et, et donc ça peut être intéressant donc c'est pour ça que je tenais à vous en parler pour ceux qui ont déjà acheter des formations et si celle celles-ci vous intéresse envoyez-moi un petit message avec votre nom euh, d'achat. J'essaierai de voir si je peux faire quelque chose pour vous. Euh, en tout cas, sinon, allez voir. Pour ceux qui sont débutants, il y a les bases de Unity 3D et du C-Sharp. Donc, tout est bien expliqué étape par étape. Je vous encourage à aller voir les aperçus. La deuxième partie, c'est création d'un jeu FPS. La troisième partie, c'est la création euh, d'un jeu Android 2D pour smartphone Android euh, avec la partie monétisation pour gagner de l'argent avec et la partie aussi euh, référencement store Google Android store et tout ça euh, vous montrer comment tout ça fonctionne en détail et la dernière partie traite des bases de données MySQL avec Unity pour vous faire des systèmes de login de gestion d'utilisateurs de registre de registreurs et aussi gérer les points faire des boards avec les plus hauts scores et gérer les informations en fait dans les jeux donc voilà je tenais à vous en parler n'hésitez pas à aller voir et euh, bah, profitez-en si euh, en tout cas j'espère que ça euh, vous fera plaisir pour ceux que ça intéresse alors revenons à nos moutons donc ici maintenant un tuto sur BB8, alors pourquoi BB8 j'ai regardé Star Wars récemment, je me suis dit tiens, j'avais vu que ce modèle était disponible chez TF3DM, donc vous pouvez aller le télécharger je vous mettrai le lien aussi dans la vidéo euh, si vous le trouvez pas et ici, vous, en, vous avez, je sais pas ce qu'il faut créer un compte, je pense, non, apparemment je suis pas logué, et euh, vous faites un download vous récupérez le FBX ici, que j'ai déjà récupéré, et on va aller tout de suite voir comment ça se passe au niveau de Unity donc dans Unity, euh, une scène ici, euh, tout à fait basique avec un floor qui vient des prototypes des standards à tête, je me suis pas embêté, un petit petite rampe ici, comme vous pouvez le voir, qui vient de nouveau aussi des, des de la partie prototype des standards assets. ça me permettra de tester un petit peu les déplacements de BB8, et on va voir comment on peut faire ici, pour bah, transformer ce modèle en player, en fait, tout simplement. Donc ici, dans l'Asset BB8 que vous avez récupéré, et des IP, euh, vous allez récupérer euh, le modèle BB8, donc je le pose ici, je fais un double clic, hop, comme ça on le voit. Euh, maintenant, Première chose c'est euh, bah, ces textures, donc ça c'est assez simple, je le montre pour ceux qui ne savent pas, on voit ici on a deux euh, enfants dans l'objet euh, BB8, donc le box qui correspond d'ailleurs au corps que je vais renommer tout de suite Body, et ici on a la tête que je vais renommer Head, parce que ça me permettra plus facilement de m'y retrouver. Donc je suis sur la tête, je vais prendre ici la texture Head Diffuse et je vais tout simplement la glisser dessus et c'est pas plus compliqué que ça. Au niveau du body, je vais faire pareil avec la texture qui va bien. De toute façon, si vous vous trompez de texture, vous allez voir que c'est relativement moche. Et donc, vous allez, euh, vous allez régler ça. Donc voilà, ici, on a bien BB8 avec ses textures. C'est assez simple. Après, on peut voir que sa tête, en fait, ici, regarde sur la droite. Donc moi, ce que je veux, euh, c'est que cette tête... Et d'ailleurs, je me demande si je ne vais pas devoir, au niveau de la tête, rajouter une texture ici en dessous... Euh, je ne pense pas, j'en ai pas d'autres body self, qu'est-ce que c'est que ça c'est bizarre parce que c'est pas très sombre si je rajoute la métallique ici, alors c'est un peu plus sombre, non c'est pas ça donc je regarderai ça plus tard, c'est pas très gênant dans cette partie-ci, alors ce qu'on peut voir c'est que la tête en fait regarde pas là, donc ce qu'on va faire c'est faire une rotation de moins 90 degrés pour qu'elle regarde devant tout simplement et on a ici un BB8 qu'on va s'empresser maintenant euh, bah, de faire euh, de faire de se faire, de le... Vous m'aurez compris. En faire un personnage de jeu, voilà, je cherche mes mots. Donc, on va créer tout de suite un script C-Sharp, et on va l'appeler bb 8 contrôleur. Ce bb 8 contrôleur, je vais le glisser sur le body. Pourquoi Je vais vous expliquer. Alors, premièrement, le body, qu'est-ce qu'on va en faire En fait, on va utiliser Force pour déplacer cette boule, la faire rouler, comme fait un petit peu BB8. Et ici, euh, la tête, euh, en fait, le problème, c'est que la tête, on ne va pas s'en occuper pour le moment. Donc, le « head », ici, on va le décocher pour la faire disparaître. Et donc, pour faire ça, au niveau du « body », je vais devoir ajouter quoi Un « rigid body », premièrement pour faire mon « de force ». Et aussi, de ce fait-là, maintenant, un « sphere collider oh, ». Je vais y arriver, voilà qui va s'épouser automatiquement, qui va épouser la sphère automatiquement, euh, parce que sinon, ça tomberait à travers le sol. Donc ça, c'est fait. Puis maintenant, je vais pouvoir faire un add force avec du script. Donc au niveau de mon script, je vais tout de suite déclarer bah, des variables, et vous doutez bien, la première, ça va être une publique de type int qu'on va appeler speed et qu'on va définir à 10. Je vais pas avoir besoin euh, du start, et j'aurai besoin du fixed update, parce que je vais faire, en fait... Euh, un add force sur son, le rigid body donc ça se fait dans le fixed update tout ce qui est, euh, ce qui est euh, physique doit se faire dans le fixed update c'est le best practice et c'est mieux il y, a, il y a, en fait le, le, entre l'update et le fixed update l'update est dépendant en fait euh, de la vitesse donc ça peut être 60 fois par seconde que s'exécuter ou un peu moins quand la machine est moins de puissance fixed update va avoir euh, en fait euh, ça va être à un temps défini toujours donc euh, on doit utiliser ça là dedans au niveau de tout ce qui est force et rigid body alors la première chose c'est que je vais devoir récupérer euh, qu'est ce que je vais faire je vais mettre une force vers l'avant quand je vais utiliser le get axis en fait mes touches de clavier et donc modifier l'axis. je vais faire un input get axis pour récupérer la valeur et le faire aller vers l'avant ou vers l'arrière donc on va tout de suite déclarer dans le fixé d'update on va les récupérer un float h qui va être égal à input.getAxis et évidemment ça va être horizontal et on va faire exactement la même chose en dessous mais avec un float qu'on va nommer v pour vertical et ici alors c'est horizontal déjà j'ai fait une erreur ça aurait posé un problème et vertical pour avoir la flotte v donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai dit, je vais faire un add force. Donc, ça va être assez simple. Euh, je vais faire un get component. Alors, si j'y arrive, qu'est-ce qui se passe? Ctrls. J'ai une de trop ici. Voilà. Donc, ici. Alors, je vais peut-être. Qu'est-ce okay, que c'est que ça? Non, j'ai fait n'importe quoi. Ça, ça va pas là. Voilà. Hop. Excusez-moi. Et ici, j'ai bien, donc, une accolade fermante. Donc, on va faire un get component ici. Sur quoi? Le composant RigidBody. Et on va lui appliquer une force, donc on va faire un add force, vers où Vecteur 3, bah, forward, qu'on va multiplier par la speed et qu'on va multiplier par le getAxis correspondant, donc ça va être le vertical V. On va tester ça tout de suite pour voir si ça fonctionne, je fais play. Alors, je teste de loin, mais on peut voir que ça fonctionne. Et dans l'autre sens aussi, évidemment, je ne peux faire que d'avant en arrière. Alors, euh, BB8, euh, la caméra, elle est où Tac, Elle est là, elle est assez loin. Donc, on va la rapprocher un petit peu pour qu'on voit quand même un peu mieux ce qui se passe. Voilà. Euh, donc, c'est parfait. Je vais faire la même chose pour mon autre axe. Vous l'aurez compris, l'horizontale. Mais ici, ça va plus être le forward, mais le vector to right pour le faire déplacer sur la gauche et la droite. Et donc maintenant, j'ai en théorie une, euh, le, la sphère de BB8, voilà, que je peux déplacer. Alors je suis sorti de l'écran pour bien faire. Hop, on va se remettre quand même comme ça ici. Et on ne va pas faire un maximisme, comme ça on verra bien. Mais on a ici une boule qui fonctionne. Voilà, Je peux déplacer dans tous les sens, vous pouvez voir en bas à droite. Voilà. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Par contre, la seule chose, c'est que vous allez voir, si je vais une petite pression ici vers l'avant et je lâche, bah ça continue. Ça, ça ne m'intéresse pas, je voudrais que ça s'arrête net. Donc pour ça, je vais tester ici si j'appuie sur les touches. Comment je peux faire ça il y a différentes façons, mais là de toute façon c'est assez simple. J'ai un H et un V. S'ils sont tous les deux à 0, ça veut dire que j'appuie sur rien. Donc if H égale 0 et V égale 0, à ce moment-là qu'est-ce que je vais faire L'idée maintenant euh, bah, c'est d'annuler la force. Donc on va faire un get component rigid body. Et on va aller chercher l'angular euh, velocity de mémoire. Voilà. Et on va dire qu'elle est égale à vecteur 3. .0 ce qui aura pour effet normalement de stopper net. Voilà, on peut voir, il y a même ça glisse un petit peu. Alors on peut gérer ça normalement si on va au niveau du composant rigid body du body et qu'on passe ici le drag par exemple à 2, on va tester pour voir ce que ça donne, ça devrait être un peu mieux. Alors ça affiné hein. Ouais, mais on voit que ça fonctionne. Voilà. Donc là c'est beaucoup mieux. Donc, on a ici bah, la, pardon, la base de BB9 qui fonctionne plutôt bien. Euh, par contre, deux petites choses. On va d'abord s'occuper de la tête. La tête, on va l'activer et on va regarder ce qui se passe. Évidemment, là, si je m'en vais, bah, la tête reste sur place. C'est normal parce que vous pouvez voir qu'ici, l'empty qui tient, qui est parent, qui est BB8, en fait, lui, je le déplace pas, je le déplace que le body, c'est-à-dire la boule. Et euh, je ne peux pas lier ma tête à ma boule parce que sinon elle tournerait avec. Donc ce que je vais faire, je vais devoir maintenant faire un script de manière à ce que cette tête se déplace en fait avec la, la boule et reste au même endroit avec son corps. Donc pour ça, ça va être assez simple. On va déclarer ici un public GameObject qu'on va appeler Head. Et qui va être sa tête. Je vais glisser sa tête dedans. Et là, je vais le faire, mais au niveau du void update. De void update, alors voilà, hop, ça ça dégage, ça se dégage, excusez-moi. Voilà, mais je vais faire ça ici au niveau du void update parce que je veux que ce soit fait à chaque frame. Et là, on va plus agir sur le, le à la physique. Donc c'est juste un. Donc on va le faire dans l'update. Donc transform, alors, pardon. On va dire que head.transform.position. On va devoir définir une nouvelle position quand le body se déplace. Donc qu'est-ce que ça va être ben, En fait, le script ici est sur le body. Donc on va simplement dire que c'est égal à cette transform point position et du coup ma tête devrait suivre en théorie mon corps si j'assigne ma variable que je viens de rendre publique comme j'ai oublié voilà ici je glisse la tête dans la variable aide que je viens de créer et là ça devrait fonctionner et là on peut voir que la tête suit bien il n'y a pas de problème voilà donc maintenant qu'on commence à avoir quelque chose d'assez sympa on va ici se mettre là et on va regarder comment ça se comporte si ça monte. Mais normalement, ça ne te posera pas de soucis. Alors, on peut voir que j'ai un peu de mal, je manque un peu de vitesse. Mais on voit bien que ça fonctionne. Je reviens ici. Voilà. Et je m'arrête devant. On peut voir qu'il y a une petite glissade. Mais rien de bien méchant. Tout va bien. Donc ça fonctionne. Il n'y a pas de soucis. Si je lâche tout. Voilà. Bon. On peut voir que quand je commence. De toute façon, que ce soit en l'air ou pas. Si je lâche les touches. On peut voir que ça s'arrête net de tourner. Donc ça fonctionne. Pour notre BB-8. Reste une chose, c'est la caméra. Alors, la caméra, euh, je pourrais la lier euh, à BB-8, ça ne marcherait pas. Pourquoi Parce que si je reviens ici, alors je vais remettre mon onglet ici en dessous et je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez ici mon empty. Si je fais play, en fait, et que je m'en vais, on peut voir que mon empty reste sur place. Pourquoi Parce que c'est le parent, mais en fait, j'agis que sur le body. Et l'objet head, je fais euh, un script dans le body qui déplace l'objet head à la, euh, en suivant le body en fait. Mais mon BB8 reste bien où il est, il sert à rien en fait. On pourrait très bien euh, dissocier body head et les mettre en dedans. Mais je ne pourrais pas par, par contre mettre head enfant de body. Euh, alors Pourquoi il me parle de préfab lui Bon, c'est pas grave. Mais si je le mets enfant, ça va pas aller. D'ailleurs, je vais vous le montrer parce que ça veut dire aussi que la caméra, je ne peux pas la fixer au body. Parce que vous allez voir ce qui va se passer. Je vais reculer ici c'est que la caméra, elle va tourner avec. Et donc, du coup, regardez en bas ce que ça donne pour le joueur. Uh, on a envie de vomir. Donc, euh, ce n'est pas ça du tout. Je pourrais le mettre au niveau de Head. Ça, ça pourrait fonctionner étant donné qu'il n'y a pas de rotation sur Head. Donc, on peut voir que ça marche. Le seul problème, c'est que je ne vais pas le faire, mais on pourrait. Parce que par la suite, je vais améliorer ce player. Là, on ne va pas le faire aujourd'hui. On va certainement faire une autre série. Mais je voudrais, par exemple... Je vais revenir ici euh, en mode, en game je voudrais par exemple pouvoir agir sur le, la tête et lui faire faire une rotation. C'est-à-dire quand il va sur la gauche, par exemple, lui faire tourner la tête sur la gauche. Le problème, c'est que si je fais ça, là, la caméra tourne avec. Donc ça m'intéresse pas en fait, C'est pas ça que je veux. Donc ce que je vais faire, je vais sortir la caméra de tout ça et je vais aller dans les standards assets plutôt que de créer le script, il existe déjà. On va aller dans Import Package Utility et on va importer un script qui s'appelle Smooth Follow que vous connaissez peut-être. Euh, et on va trouver ça dans Utility, Prefab et j'ai ici sous ce molo Je vais importer Et je vais importer que ce script là parce que le reste j'en ai pas besoin Je vais dans les standards assets Utility j'ai bien mon script qui est là, que je vais glisser et affecter à la caméra. Ce script, comment ça marche C'est assez simple. Euh, donc, on met une target à suivre. Là, en l'occurrence, ça va être le body. Étant donné que ça va la suivre et non pas être parenté, ça ne va pas tourner avec. Et on va modifier les paramètres pour voir un petit peu. Alors, vous les affinez. Bon, là, on peut voir que je suis très loin. Donc, on peut voir que le script fonctionne. Et là, ça va me permettre, par contre, de faire une rotation de la tête. Alors, pas du tout. Je fais pause, j'ai sélectionné, voilà, la tête. On peut voir que maintenant, si je fais une rotation de la tête, on voit bien la, la tête qui tourne là-bas. Alors que tout à l'heure, ma caméra étant liée, ça posait un problème. Euh, donc au niveau de la main caméra, on va régler les paramètres, comme la distance, je vais la mettre, bon, pour le démarrer, on va le mettre ici à 4, allez, la hauteur 2. De... La rotation de l'inping, je ne vais pas en mettre, parce que vous voyez, je vais mettre 2, et si je commence à me balader... Euh, bah vous allez voir que bah là, elle fait n'importe quoi ma caméra gauche, droite, gauche, droite c'est normal parce qu'en fait euh, la target en fait qui est le, la, la boule fait, arrête pas de faire des, des rotations donc ça va poser un problème donc ici le, la rotation de dumping on va la laisser à 0 par contre la height dumping on peut en mettre on va mettre 2 ça donne toujours un petit effet assez sympa voilà et donc ici on peut voir que j'ai réglé mes paramètres alors petite astuce pour ceux qui ne le savent pas évidemment je, vais, je suis en mode play, je les ai réglé en mode play c'est un script, je suis obligé de le faire en mode play sinon je ne verrai pas le résultat et donc je le teste et ici si je fais pause, ben, je perds mes quatre, mes paramètres que j'ai mis là, évidemment il n'y en a pas beaucoup facile à retenir, mais ce qu'on peut faire quand c'est comme ça c'est un clic ici sur la petite roue dentée faire un copy component, vous stoppez vous perdez vos paramètres et là vous recliquez sur la roue dentée et vous faites un past component value ça va coller les valeurs et là on peut voir que je les récupère tout de suite donc voilà on a ici un BB-8 qui fonctionne, qui demande encore à être amélioré, mais on peut voir que bah, c'est déjà en train de fonctionner correctement. Je peux sauter, je peux, voilà, on voit bien qu'il s'arrête correctement. On pourrait d'ailleurs s'amuser aussi avec la vitesse, parce que si j'ai une vitesse de 10, on va bah, essayer avec 20, ça devrait aller un peu plus vite. Voilà, donc on peut voir voilà, que euh, bah, c'est euh, quand même beaucoup plus réactif. On peut changer la vitesse et je peux déplacer vraiment assez correctement BB8 à sa manière. Et donc, si j'ai un terrain, il n'y a pas de souci, il va pouvoir monter les pentes et tout ça. Donc voilà euh, bah, pour ce, ce petit tuto. Euh, alors, euh, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre des likes sur la vidéo, je comprendrai que ça vous plaît. Et puis, euh, bah, pour ceux qui ont envie de voir la suite, la tête, je vous dis encore des mouvements. Parce que BB8 de mémoire, quand il se déplace, donc si l'idée c'est pardon, de prendre la tête et de la tourner dans le sens, en fait, où il va se déplacer, et en faisant une... enfin, pas, une, pas un mouvement sec, ça, ce serait assez facile, c'est pour ça que j'ai cherché un petit peu, mais j'ai pas eu trop le temps, mais euh, c'est faisable, et donc, on va ici lui faire faire une rotation de la tête dans le sens où il se déplace, ce qui va nous regarder quand il va aller vers, dans, en arrière, en avant et tout ça, et aussi, euh, il me semble que BB-8... Quand il commence à aller vers la, la droite par exemple va tourner un peu la tête comme ça un peu comme ça et un peu en avant et en arrière donc tout ça je voudrais l'implémenter par la suite mais euh, dans une seule vidéo je trouvais que ça faisait un petit peu long on est déjà à 18 minutes euh, donc je ferai une petite série en tout cas si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le signaler comme ça je comprendrai que je dois le faire et que puis je verrai bien si déjà cette vidéo vous a plu bon en tout cas moi je vous dis euh, à bientôt on a vu ici bah, comment on peut déjà faire ce personnage hein. c'est ça fonctionne pour moi, il n'est pas complet, mais c'est déjà un personnage qui peut fonctionner, puis ça vous donne une idée comment faire. On peut voir que c'est pas forcément si évident que ça à, à mettre en place, ce système de déplacement BB-8, en fait. Et le plus compliqué reste encore les rotations, les petits mouvements de tête. Euh, donc, euh, on verra ça dans les prochains tutos. Voilà, donc surtout, abonnez-vous, c'est très important, on est de plus en plus et il faut qu'on le soit. Un petit like sur la vidéo des petites nouvelles du site internet ça avance mais pas aussi vite que je le voudrais euh, mais dans tous les cas on mettra en place un forum euh, dans tous les cas donc euh, ne vous inquiétez pas n'hésitez pas à aller vous enregistrer d'ailleurs euh, dans la, la, le petit champ qui est fait à cet effet pour être informé euh, ça n'en sera que mieux et vous serez informé comme ça en temps réel des choses qui se passent et euh, voilà donc c'est à peu près tout et sur la formation si ça vous intéresse surtout allez-y Il n'y en a pas beaucoup c'est un nombre limité donc euh, ne perdez pas de temps moi je vous dis à bientôt bye bye